The cat sat on Salut l'internaute Deux semaines de silence vidéo sur ma chaîne, pour moi qui ai mille choses à te dire, tu t'en doutes bien, c'était sans volonté ni hasard. Le week-end parisien des 19 et 20 avril a été explosif. Du parvis de la défense au ministère de l'économie et des finances, aussi appelé Bercy, à Paris, en passant par Bastille République, nous étions partout et en masse. Sans doute aussi que toi tu y étais, en jaune, en rouge, en vert, en noir. Tu sais de quoi je parle. À mesure que l'on se fédère et que l'on avance ensemble. L'étau se resserre autour de nos oppresseurs, qui à chaque fois nous répondent d'un cran plus fort dans la répression, tout en ignorant nos revendications politiques, et c'est normal, parce que c'est incompatible avec leur monde. Mais jusqu'où vont-ils bien pouvoir aller Nous enfermer Nous tuer Instaurer un état policier Fasciste, assumé Nous allons en parler dans cette vidéo avec celles et ceux qui ont vécu ce week-end de folie. Et puis je ne pouvais pas comme ça revenir tranquillou en vidéo, te parler ici, après t'avoir laissé son le carreau, sur cette dernière image de moi, où en plein live, place de la République, à Paris, je reçois un coup de matraque Par derrière, en pleine tête, gratis Enfin, gratis, gratis Je travaille, paye mes impôts qui servent à financer La police et donc leur matraque Et moi qui paye encore un billet de train Pour aller chercher... Le... Je crois que tout ça devient un peu mazo. Bref, j'ai eu beau M'exprimer le soir même du 20 avril Pour te dire au combien j'allais bien, c'était à l'écrit Et sur d'autres réseaux, Facebook, Twitter Insta et même dans l'onglet communauté De ma chaîne YouTube, mais non Toi, tu veux une vidéo, hein Et en même temps c'est normal, tu es abonné à une chaîne de vidéos, donc bon. Alors, la voici, dans mon décor, à la maison, sentiment de sécurité qui nous est si cher en ce moment, où je reçois Manon, Pierre et Aurélien, trois citoyens, trois manifestants, avec qui nous allons pouvoir parler de ce gros bordel politique que nous vivons chez nous en France depuis maintenant presque cinq mois. Je sais, cette vidéo est très longue mais tu verras, elle est très passionnante et tu as dans la description de la vidéo les marques-temps, les petits liens cliquables pour te repérer dans celle-ci selon le sujet qui t'intéresse. Bon visionnage. Dans l'intro, je parlais de sentiments de sécurité. Bah, je suis plutôt bien là, vous vous sentez comment, vous Ça bon, va, non, ça va est... moelleux. Moelleux, on est bien. <rire> Alors, comment ça va Ça va dans votre vie en ce moment depuis une semaine Ça va, ça va. <rire> on sent le truc, tu <rire> ah, dis non ça va, j'espère que ça va, moi pour moi ça va, mais c'est vrai que dans le ça va, on peut peut-être un peu mentir pour être poli euh, et dire aux gens ça va, euh, voilà. Ça va mieux on va dire, avec le temps ça, et là, ça on, se tombe. pour débuter, euh, vu que alors toi on a déjà eu ton visage dans une précédente vidéo où on travaillait devant l'ONU, mais euh, toi t'étais derrière la caméra, mais t'étais aussi devant, parce qu'on ouais. était ensemble à la, la manif de Lyon euh, et où lui, il était aussi. Et on va commencer par ça, justement. Euh, chacun son tour se présente rapidement, et puis on va pouvoir créer les gens. Vous, vous voulez pouvoir créer le lien oui. social qui, qui nous unit, mis à part la camaraderie aujourd'hui. Il y a oui. aussi, à la base, quelque chose... Voilà. vas-y. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 51 ans, je travaille dans le spectacle. Je suis technicien, régisseur de théâtre, et donc intermittent du spectacle. Voilà. T'as pas honte <rire> Donc, euh, je fais partie de cette, de cette caste qui, qui vide les caisses de l'Unédic, au détriment de tous les pauvres gens, parce qu'on passe notre, notre, toute notre année effectivement au Bahamas. Manon! <rire> Manon, du coup. Euh, j'ai 27 ans. Et euh, je suis étudiante à la base euh, à Lyon. Et j'ai rencontré Jamie à Lyon. C'était une. Dans une manif. Dans une manif, ouais. exactement. Et depuis? Euh, et depuis, bah, je continue à en faire. Tu déjà ou pas Non, c'était la première, la première au... Ouais, celle dont s'est rencontrés, c'était la première. Cool. J'en faisais pas, j'avais pas eu le temps partiel, tout ça. Il ouais, bah, y a plein d'explications euh, possibles. <rire> hein. Et toi Qui es-tu Je suis le tu sais. <rire> <rire> je vous connais tous, bon. Moi, c'est Aurélien, j'ai 29 ans et j'habite à Nemas. Je travaille dans un magasin bio. <rire> et le lien qu'on a ben, on est amis depuis, euh, depuis une certaine réunion euh, Gilets jaunes. Ah ouais, exactement. Voilà, et ben moi c'est Jamil, <rire> j'ai 31 ans et demi pour les gens qui débutent, qui arrivent sur cette chaîne. J'ai un rôle particulier parce qu'à la fois j'anime le moment, mais euh, je veux pas l'animer. Juste le, le, les accompagner et qu'eux aussi m'accompagnent parce qu'on est là pour raconter un peu ce qui s'est passé sans aller dans le détail parce que les replays sont en ligne, tu peux mater les replays des, euh, des lives à Paris, mais là on est là pour raconter de l'intérieur et après, à froid, une semaine après, euh, ce week-end de dingue qu'on a vécu, euh, même si les manifs n'ont pas lieu qu'à Paris, là n'empêche que le 19 et le 20 avril, on était à Paris tous, quels étaient vos, et rapidement, vos ambitions, vos envies, pourquoi vous, vous êtes fait chier à aller à Paris alors que vous auriez pu aller chez Starbucks comme tout le monde, boire bon un petit café à 6 francs à Genève, je sais pas, faire un truc beaucoup plus dans les clous, hein, comme dirait euh, d'autres personnes plus sages. La sagesse Alors, <rire> pourquoi tu voulu aller à Paris euh, Moi, à la base, euh, j'avais été au courant d'une action de désobéissance civile, euh, la plus grosse action de désobéissance civile de France, telle qu'elle était annoncée, en tout cas. Et ça faisait longtemps que j'avais été intéressée, en tout cas, par ce genre d'actions, qui sont illégales mais légitimes, ouais. euh, d'autant plus que que comme je suis en droit, et ben, la désobéissance civile, on en a parlé, bref, ça avait un, un impact en moi, et du coup, ça m'intéressait énormément d'y participer. Et je me suis dit, quitte à aller à Paris pour jeudi et vendredi, autant aller à Paris pour le samedi aussi. Donc, euh, et puis ça rejoignait les manifestations que j'avais déjà pu faire. ouais parce que tu avais commencé par les... Tu n'avais jamais fait d'action de désobéissance civile Non, j'avais jamais eu l'occasion, depuis que j'ai été formé par, euh, par ANV comme je j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Donc là, c'était... Tu as eu quand même une formation par... ANV COP21, Action non-violente COP21. Ouais, hein, okay, voilà. Euh, ouais. voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez revoir, avec le G, les amis du JTR, avec le JTR, on a couvert l'événement et on l'a vécu aussi. Euh, toi, t'étais où Moi, j'étais au ministère de la Transition écologique, donc euh, de Régis. Et solidaire euh, ah oui! C'est ça! Oui. <rire> on a du mal! Hein. Moi, je l'ai oublié, celui-là! <rire> C'est même écologique, on ouais. C'est pour l'ISF, Solidaire! Ouais. <rire> voilà, Solidaire! Est... Ah, on sait pas, il Et euh, Il <rire> fit! la. Dé... Tout, et tout ça était à la défense, et ça avait lieu donc le 19, entre 19! C'est ça! La... Et le hashtag, c'était la République des Pollueurs, ou bloquer la République des Pollueurs! Ouais. C'était organisé fait. par Greenpeace! de quoi tu dis Blocons Blocons, la République des pollueurs et c'était organisé par Greenpeace, les Amis de la Terre et ANV COP21 et effectivement c'était une action de désobéissance civile illégale mais légitime selon nous selon Total et EDF pas du tout <rire> ils étaient pas contents j'étais chez Total, j'étais au ministère et d'autres personnes étaient à la général ah bah la aussi ils étaient pas contents <rire> ah, bah, c'est certain, on <rire> l'a hein. euh... et vous pouvez revoir tout ça sur le, sur le compte Youtube Digitaire on est là et toi, t'as raison Alors moi je suis allé à Paris bah, parce que déjà j'y ai pas encore été donc je voulais faire au moins une manif à Paris voir comment ça se passe et puis euh, pour moi c'est important d'aller à Paris parce que pour moi c'est là-bas que ça va jouer c'est la capitale et c'est là qu'il y a le pouvoir et c'est là que c'est là que tout va se jouer. C'est bon là qu'il faut mettre la pression. C'est ou... là qu'il faut aller quoi. Ouais. Tous ceux qui peuvent y aller, c'est là-bas qu'il faut là qu'ils qu qu aillent quoi. D'accord, c'était tout voilà. ça. Et étais, ouais. Toi par contre t'avais misé sur le samedi. Avais pas. Avais, tu savais pour le vendredi Ou tu tu tu tu tu Non, bah euh, non, j'aurais pas pu non plus, vu que je travaillais, mais... Ouais, je l'ai su le vendredi, je l'ai su le jour même. Ouais, okay. donc je ne l'ai pas su non plus avant, mais de toute façon, je n'aurais pas pu. Donc... Alors moi, il se trouve que j'étais à Paris pour des raisons professionnelles qui n'avaient rien à voir. Et c'est vrai que d'un coup, ben, ce fameux samedi, c'était quand même... Enfin, je pense que je serais venu avec vous si je n'avais pas déjà été à Paris. Mais là, en l'occurrence, j'étais sur place. Donc était... Oui, tu serais et c'est voilà Et, euh... et c'était pas mal aussi de faire le Parisien, c'est-à-dire de venir de, sa... de la banlieue où je, je squattais, de venir à Paris comme étant... Comme en fait, bon nombre de Parisiens font depuis le premier, le premier samedi, donc depuis 23 samedi. Les Parisiens, il y en a, ils sont là depuis 23 samedi. 24, 24 ouais, maintenant. Ouais, ouais. Et même 24 <rire> maintenant, aujourd'hui. Voilà, parce qu'en en en ce moment, y a eu un de plus. Euh, ouais. Et, et euh, sur tous les trois, vous avez déjà fait des manifs à Paris, à la capitale, vu que là, comme à l'instant, hein, il le disait, c'est vrai que je partage ça d'ailleurs. il faut vraiment que je ne prenne pas le rôle de ce qui de pause édition », il faut poser... Posez-moi des questions aussi, je suis avec vous. Et toi alors, pourquoi tu y étais ce jour-là Merci. <rire> <rire> bah, moi je partage ton avis hein, du coup du.. Euh, et je milite pour ça, que le samedi c'est le rendez-vous, même si j'espère qu'il débordera très rapidement ou à un moment donné sur le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours. J'ai l'espoir que ce serait euh, ça euh, qui débloquerait les choses. Enfin, qui bloquerait pour débloquer. Il ben y a le pouvoir, il y a l'Elysée, il y a tout, il y a tout. Et on le voit d'ailleurs que dans Paris, même quand on manifeste sous les fenêtres des riches dans le quartier de l'Étoile, donc Élysée, etc., puis y a Assemblée, tout ça. Donc j'ai l'intime conviction que c'est là-bas que ça va jouer et que ça se joue déjà. Donc c'est pour ça que j'y vais le plus possible. J'en ai fait plusieurs fois déjà à Paris. Et pour ce qui est d'avoir fait le choix d'aller le vendredi à Paris, c'est parce que ben, faisant partie euh, aussi euh, de plusieurs euh, mouvements. Euh, tu vois, je dis aux autres que je suis euh, rouge, vert, jaune, noir. Je suis gilet jaune, je suis euh, insoumis à ce système, puis du coup euh, les idées euh, diverses et variées, communistes, de gauche, anarchistes, tout ça m'intéresse parce que de... j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'effondre enfin, et qu'on va devoir inventer quelque chose derrière, donc autant être ouvert. <rire> et euh, alors, euh, même si dans le fond, cette, cette action de désobéissance civile, moi je l'ai trouvée euh, pas à la hauteur de l'enjeu, et je l'ai dit aux camarades et puis je l'ai dit euh, plusieurs fois quand j'avais eu l'occasion c'est à dire que on est arrivé à chez Total et euh, organisation paramilitaire quand on a eu les infos euh, la nuit euh, il eu vraiment je, on était tous à fond même les plus les moins radicaux d'entre nous on était on va on va aller faire un truc de malade et en fait on a juste bloqué une porte et, on, et les gens ont crié, pas content, pas content, total, Ouh, le niveau, et puis dit, ok, là, ils vont trembler, ils vont, le capitalisme va s'effondrer, tu vois, il y avait un gros décalage, et du coup, euh, ben euh, je me suis amusé à, à, à, à animer moi-même, euh, et puis à euh, abandonner le micro du guitar D'ailleurs, on pourrait, toi qui as vécu les deux, quel est ton avis Je te rejoins sur, enfin, c'est une... un questionnement que j'ai eu, c'est que c'est pas à la hauteur par rapport à l'ampleur que ça a eu, par rapport à tout ce qui a été mis en jeu pour le faire, pour le réaliser. On parle de vendredi, hein On parle de vendredi, mais ça tient. Mais, enfin, c'était décevant, et en même temps, enfin, moi j'ai eu l'impression de vraiment pas être prise au sérieux. Rien de ce qu'on a fait, on était 2000, on a bloqué, ils disent 11h, mais en soi, euh, à, au ministère de la Transition écologique, on y était de 8h30 à. 20h, donc ça fait un peu plus que 11h. Et on n'était pas pris au sérieux. Et c'est très frustrant. T'entends quoi par pas pris au sérieux par qui euh, Ben, c'était bon enfant, c'était vraiment l'ambiance, avait des gens qui venaient. Ah, on ne peut pas rentrer, bon, moi, ben, ils sortaient. Bon... C'était bien parce qu'en même temps, on parlait avec les policiers, on avait une discussion, on avait des échanges qu'on n'a pas euh, aux Gilets jaunes où c'est beaucoup plus frontal. Mmh. Mais euh, il manquait. Je sais pas, ça manquait de quelque chose, c'était vraiment en mode, bon ben, euh, c'est que des écolos, euh, allez, on leur laisse faire ce qu'ils veulent, ils, sont pas, ils sont pas dangereux, ils vont, ils vont faire leur truc, après ils vont partir, c'est le week-end, on a juste à, pa à patienter, et puis ça va se faire tranquille. Et en même temps, tu te dis, genre, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut faire, qui reste non-violente, mmh, mais contraignante, et qui a un réel impact, et c'est à ça qu'il faut y réfléchir, mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc... Carrément. Il y a ça qui s'est mis en jeu, peut-être que ça va mettre d'autres oui. choses en branle, je ne sais pas, mais ça serait bien, en tout cas. Ok, je vois bien, je partage aussi ton, la manière dont tu le dis, c'est vrai, c'est carrément ça. Et puis pour vous, là, vous avez, vu, vous avez entendu parler de cette action ou pas Ah euh, si, si, bien sûr, euh, pardon. Moi j'ai vu sur, du coup, sur ta chaîne, j'ai vu d'un coup qu'il y avait ce direct-là, mais moi j'ai vu dans l'après-midi, dommage, parce que j'aurais pu venir. Ouais. Donc tu serais venu, donc oui. tu as l'intérêt Je serais venu, oui, voilà. Et ah. Ben bah, non, bah, d'où je voyais, c'est-à-dire de derrière mon écran, euh, ça avait l'air plutôt bien, effectivement, il n'y avait pas non plus euh, un monde si phénoménal que ça. Non. Ça avait l'air plutôt bon enfant. Bon, les flics ont quand même réussi à gazer, euh, c'est quand même à incroyable. La ouais, à la sojée, ouais. Alors qu'en fait, les gens qui font rien, hein, mais bon, apparemment, la police n'attaque jamais personne. Hein, c'est <rire> parce qu'une porte, enfin, une vitre a été cassée et que ça a été... Euh... Oui, enfin, on a mecs... dit que c'était un manifeste... un militant, pardon, qui oui. l'avait fait, alors qu'au final c'est juste un vigile qui est arrivé, qui a poussé vachement oui, oui. fort pour repousser les militants, qui l'a pété, donc ça n'a rien à voir bah, ont... avec aucun des militants. Ouais, puis ils ont surtout gazé les macassiques qui apparemment eh... ouais, n'étaient pas en train d'essayer de casser quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et toi, t'as un avis là-dessus moi, moi j'ai suivi un peu le direct euh, dans ma pause euh, parce que j'étais au travail ce jour-là. Moi mm -hmm. bon, j'ai suivi peut-être une heure ou deux le direct. Euh, pendant midi. Et Et bah, je trouve que c'est génial, mais après, voilà, c'est pas. Est-ce que c'est un réel impact Je suis pas sûr. On a vraiment bloqué hein, ces tours pendant une. Ouais, ouais. Enfin, mmh. les médias, ils n'en ont pas parlé. Si. Si. si. si. Quand on, on a New York Times ouais. qui a parlé, ah. on a beaucoup de médias en France qui ont parlé. Au à niveau la... médiatique, ça ouais. c'est bien... À la télé normale euh... aussi, ils, ont si, en, ils en ont à parlé. À la télé normale, oui, ouais, effectivement, ils en ont parlé. Ça, ça touche des cercles différents. C'est bien c'est ça a la bonne transition avec le coup le lendemain. C est, c est, vous vous souvenez qu'on avait vécu le 16 mars. Le 16 mars, euh, Champs-Élysées, Gilets jaunes. Et le, le 16 mars, Marche pour le Climat, euh, Opéra. Et y a la, la télévision normale, comme on dit là, a traité les deux infos avec les gens, en présentant les gentils contre les méchants. Ah. Hyper binaire, on sait pourquoi. Et si tu ne sais pas encore, on va voir les autres vidéos sur cette chaîne. <rire> on ne va pas tout aborder aujourd'hui. Et bien là, j'ai l'impression que ça a aussi eu lieu. Alors ça peut lieu en même temps mais dans le même, même week-end, et tu as eu l'action qui a été présentée comme... Alors, c'est pas pareil que la Marche pour Climat, parce qu'on a un cran dessus quand même, dans la désobéissance civile, l'illégalité, quelque chose. Et puis, on a quand même collé des affiches avec de la colle, euh, certainement bio, mais de euh, la colle sur des vitrines, alors c'était quand même plus violent euh, que la Marche pour le Climat, je suis un peu moqueur, mais euh, c'est parce qu'on... Qui aime bien acheter si bien Et, euh, et j'y ai participé, donc euh, voilà. Et euh, les gilets jaunes en face, où qu'on présente toujours, de plus en plus, comme des sanguinaires qui n'ont absolument pas de cerveau. Regardez-moi tous ces gens qui n'ont pas de cerveau, <rire> voilà, et qui, euh, et qui des, des gens qui n'ont pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler, des gens qui veulent, euh, qui veulent de l'argent euh, pour avoir de l'argent, des de, de jaloux, des machins, tout ben tout alors que… On veut juste l'argent, nous, on ne veut pas le travail. On de Par contre, c'est vrai qu'on nous rend notre argent. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu le fossé qui s'est un peu comblé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu opposer vraiment les deux. Dans les médias normaux Je ah, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les manifs... Mani Parce que tout à l'heure, tu parlais de... Si on avait déjà fait des manifs, moi j'en ai fait plein à Paris pour les intermittents du spectacle. Ouais. Et c'est vrai que c'était globalement assez tranquille. On était nombreux parfois, hein, mais on n'a jamais rien obtenu, effectivement, en défilant de Bastia Nation. Et c'est vrai que le traitement des Gilets jaunes, c'est hallucinant, la violence que même les manifs qu'on a pu faire euh, avec euh, les partis, notamment la France Insoumise, quand on allait à Paris, euh, on voyait pas de flics. Même non. si oui. ils étaient là, mais je veux dire, euh, le mot, le mot c'était qu'ils étaient d'une discrétion, euh, enfin, pour ainsi dire, moi, j'en ai pas vu, quoi. Et là, les gilets jaunes, ces gens, la police, il y en a des fois, j'ai l'impression... Plus qu que les militants. Plus que ça, des ouais. militants. Puis surtout, ils ont une présence, c'est une pression euh, phénoménale. Et rien que leur présence, elle est déjà euh, créatrice de de, de, de, de, ouais, de quelque chose ouais. de malsain. Ça crée euh, des tensions, hein, quand clair. ils viennent en milieu de, au milieu du cortège. Euh, voilà. Juste le fait qu'ils soient là... Rappelons d'ailleurs que les manifestations, les deux, donc vendredi, désobéissance civile, illégale, non déclarée. Traitement, répression, bon, pff, pas tant à part sur la fin parce que ça commence à faire chier à la société générale. Ça leur démange. Euh... Euh, ouais, hein, que ça reste quand <rire> même les mêmes flics que, que bon. Hein. Le lendemain, gilets jaunes à Bercy, déclaré en préfecture et pourtant, qui commence <rire> bah Et pourtant un truc hallucinant quoi, c'est que d'un coup bah, il t'empêche de manifester quoi. Ils arrêtent la manif. En fait, ils divisent la manif, quoi. Il a disloqué. Il a disloque. On quoi. a vécu ça ensemble. Voilà, On l'a entendu, ça. On l'a entendu. Et d'ailleurs, dans le live, vous pouvez revoir ce passage que j'ai je... peut-être isolé pour... pour... Peut-être que vous allez le voir maintenant. Mais pourquoi voilà, euh, le a été disloqué On suit juste... Voilà. Le policier nous dit, nous avons eu l'ordre, ou je ne sais plus, nous avons disloqué le ah, cortège. Nous ça. avons disloqué, tu as demandé précision. Est-ce que c'est un ordre Tu as dit oui. Il m'avait dit oui ouais. J'ai plus le souvenir. Il si, si. ah, t'avait okay. dit oui, t'avais essayé d'en savoir plus, et là il a dit je peux pas dire. Mais de toute façon, devant l'incompréhension de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire pourquoi d'un coup il gaz, qui tire, qui charge, alors qu'il se passe rien, tu, à un moment donné, forcément, tu dis, en fait, ils veulent disloquer la manif. Quoi. Bah oui, c'est clair, sans qu'on nous le Ouais. Dit, ouais. On, on alors après, ça a été confirmé, mais dans le fond... Euh, et quand ça te l'est confirmé, je peux dire que t'es un petit peu baba. Tu te dis, ouais, bah, bah ouais, en fait, t'apprends rien, mais tu mais merde, t'étais ah désarmé. Bah. Enfin, désar nous, on l'est. Hein, <rire> parce que eux, bah, non. Bah, bah, bah, bah. Euh, sans vouloir faire un jeu de mots pourris. Mais euh, en revenons à, au début. Donc là, on n'est plus le 19, on est le 20. Et on est euh, nous, on a commencé sur la place du Châtelet parce qu'il y avait trois endroits euh, publiquement, enfin, euh, dit comme ça sur les réseaux. Et puis Châtelet, c'était blindé de flics. Euh, et quand je suis sorti de la bouche tout seul de notre j'étais. Eh, faut pas que je reste là <rire> Donc je me suis mis sur le bord et tout, puis certains d'entre vous m'ont rejoint et on est parti à pied avec d'autres gilets jaunes qu'on avait repéré On voit parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jamais à Paris, tu les vois qui ne viennent pas à Paris. Et qui, qui, bon, qui errent. Qui, qui errent un peu, là, ils sont pas là à faire des photos. Ouah, wow, c'est trop beau, cette pipe Samsung sur l'écran, sur <rire> en énorme sur, sur ces travaux de bâtiments publics. Et, euh, et du coup, on est allé à Bercy à pied, et à Bercy, là, la foule Bercy, pour les gens qui ne connaissent pas Paris, bah, c'est une salle de concert euh, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Accor Arena Hôtel où travaille notre cher euh, Nicolas Sarkozy, euh, <rire> voilà. Mais Bercy, c'est avant tout le ministère des, de l'économie et des finances euh, en France où a travaillé notre président euh, euh, Emmanuel Macron, ça l'un, été était ministre sous euh, Hollande. Et Bercy, l'endroit c'est le même, mais le bâtiment pas du tout, hein. c'est un gros truc dégueu là, que tu vois à l'écran, d'ailleurs l'un et l'autre. Euh, et là, on était là, dans l'espace public. Et le cortège devait rejoindre Bastille puis République de manière légale hein, pour le coup, hein, attention, et déclaré en préfecture, donc complètement... Rappelons quand même, rapido, ce que même si ce pas légal et que c'était pas déclaré, une manifestation, elle est légale, en fait. Hein, tu as le droit de manifester, c'est parmi... Est-ce est, est, est... est que c'est dans la Constitution française En soi, c'est un droit qui découle d'un autre droit qui est le droit de la Réunion, le droit de Réunion qui, là, est dans la Constitution, et par. Je suis pas sûr, je suis plus sûr, mais <rire> il me semble pas que le droit de manifester est dans la constitution de blanc de constitutionnalité à proprement dit, mais en tout cas il est protégé de même valeur. Ok, et peut-être qu'il est qu'on qu le retrouve dans euh, la déclaration de droit de l'homme et du citoyens, je crois. Non, il y a un truc comme en ça. fait, euh, c'est pas tant la manifestation, c'est plus euh, l'article 2, c'est le droit de euh, pas se rebeller, mais. Euh, Enfin, c'est un peu c'est le droit de se rebeller quand on se rend compte que le pacte qu'on a passé, euh, le pacte social, Hashtag Rousseau, mm -hmm. qu'on a passé avec euh, du coup ceux qui nous représentent, n'est plus respecté et que l'intérêt général n'est plus euh, la type. première motivation de ceux à qui on a délégué notre pouvoir. Très et clair. donc ça c'est la désobéissance civile notamment, la manifestation on peut aussi l'inclure. On, okay. en, on est en plein dedans. Quoi. On est en plein dedans, ouais, clairement. Merci. Ah, voilà, est bien. On est ex une experte en droit. Sur le euh, experte non, mais... <rire> En venir. Tout devenir. du moins, c'est très bien, merci à toi. Et euh, voilà, donc c'est quelque part, Et Amnesty International nous l'avait dit de manière encore plus suisseuse hein, que c'était quelque chose euh, d'immuable, tout du moins quelque chose qu'on doit dans tous les cas défendre et qu'il est compliqué d'interdire de manifester, d'où le fait de jouer sur autre chose euh, et de, de, de coup de ne plus s'adresser à des manifestants mais à des factieux et des criminels. C'est pour ça qu'on essaie de... Qui essaient de construire de nous euh, une image euh, autre que celui de manifestants ou de citoyens, pour pouvoir utiliser après des armes euh, législatives pour s'adresser à un public qui n'est plus celui de manifestants. Malgré tout ça, euh, on était des manifestants et, et on a été disloqués, on a été chargés, on a été, euh, on a été malmenés dès le départ. Enfin, on, a on, marché, a sans... on a marché tranquillement, on va dire une heure en gros. Ouais. Oui. Au bout d'une heure, ils ont commencé à, à foutre la merde. <rire> Et ça, ça s'est se, ça euh, illustré comment Déjà ils sont venus, euh, ils sont venus euh, près de la foule, quoi. ils venaient près, et même en plein milieu de, du cortège. Ils venaient et puis ça crée, des, ça crée de l'attention. Que... Le fait qu'il y avait des grandes avenues, et puis euh, le, je connaissais pas le parcours, hein. D'ailleurs, je ne connais toujours pas le parcours qui a été euh, décidé, mais je crois qu'il a été décidé, puis rechangé, puis machin, oui. fait que tu avais, c'est simple à bastille République. Hein. Bim, t'as une grande avenue. Et, euh, et maintenant, on nous a, d'ailleurs, tous les deux, dans un moment ouais. donné, on nous a dans un square cassé, le groupe mmh. en deux, et puis une, une grenade, et puis les gens sont partis dans des petites rues, et puis l'autre côté, puis après, on s'est retrouvés, le mot disloqué tient là toute sa place. Mais et, et, on, il est arrivé à un moment donné où on s'est retrouvés nassés dans un carrefour entre plusieurs avenues. Là, je mets des images d'illustration pour qu'on voit mieux <rire> de quoi je parle. Parce que je, je me souviens plus précisément le nom des avenues, mais pas loin de la, de la place de la public. Mm. Et euh, là, est-ce qu'on y était tous Parce que moi, je sais que j'étais avec toi. Ouais. Avec okay. moi. T'étais avec toi. Ouais. J'étais avec toi. Parce que oui, toi, t'étais avec toi, ouais, forcément. On était, on, était, on était ensemble. <rire> voilà. J'étais aussi à ce moment-là. Déjà... Mais euh, on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble. Ouais. Et euh, la, ma prochaine question, c'est celle-là euh, que je me pose aussi à moi-même. Mais durant ce moment, vu que ça a duré plusieurs heures, comparé à, parce que pour le coup les gens qui suivent cette chaîne qui s'appelle Jamie, je vais te dire forcément que tu me vois ma tête très très souvent et qu'en parlant de tête très très souvent, eh ben non, pas aussi souvent mais elle a été percutée deux fois, et une fois à Lyon et c'était au bout de 10 minutes de manif et que là pas près du tout parce que la seconde d'avant, c'est selfie, bisous, câlin c'est sympa, tout va bien et, euh, mais là, au bout de cinq heures de manif, c'est pas que t'es prêt mais c'est que tu sens que ça peut venir de n'importe où, c'est pas pareil, c'est pas la même chose euh, quel est votre moment de toute cette journée gilet jaune de samedi là 20 avril, le plus fort, le plus important, personnel, donc subjectif, de ce que, ce que vous pouvez raconter là Moi, moi j'ai pas un moment particulier, moi ce que, ce que je ressens c'est quand même la puissance de tous ces gens qui sont en colère et qu'on bloque sans raison, parce que je veux dire ils sont en colère mais ils sont pas en train de tout casser. Et là, c'est vrai que le truc moi, le plus fort pour moi, c'était quand on était bloqué. je pense c'est le même carrefour que tu parles, où on a, on a pu passer tous les trois d'ailleurs de l'autre côté ouais, du cordon. Bas, Et là, on sentait derrière la puissance de cette foule. Puis d'un coup, il y en a je ne sais pas combien qui, sont à, qui ont été refoulés, qui sont encore arrivés à grossir ce monde. Et les flics qui apparemment euh, faisaient exprès de maintenir pour euh, faire monter cette pression. Ouais. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper émouvant de voir ces gens là derrière ce cordon, mais cette espèce de, de poussée humaine une puissance en fait phénoménale moi franchement à un moment je me dis euh, moi je les vraiment je les porte pas dans mon cœur mais là les flics je pense qu'ils doivent pas, ils doivent pas tous être fiers il y en a ils se disent tant mieux on va taper Et je pense qu'il y en a qui doivent être assez mal parce que bah, d'ailleurs parce que, que, que je... ça fait peur hein. ah non mais c'est clair oui, on l'a peur, hein. de derrière nous en plus ouais. on est passé avant que la pression fasse éclater le truc ah. tout du moins éclater que que ça soit ouvert parce que on pourra reparler peut-être après mais on on les a vus s'engueuler entre, ouais, parce que ouais. là-bas c'est pas les, les policiers, les gendarmes, et puis c'est pas euh, la, euh, les CRS, enfin c'est des corps de police ouais, ouais, différents, et du coup les ordres pourtant proviennent du même endroit, c'est-à-dire euh, du, du ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on en sait, et donc de l'État, euh, mais là on a vu, on a vu qu'ils se sont engueulés. Hein. On va où On va où Là On va là-bas là, là Putain, ils changent d'avis il change Tenez Tiens, tiens, après, après. Ouais. Allez. oh, au travail, non. Oh, c'est oh, sur ordre qu'il en dort. Tenez, tenez quoi enfin, moi, Je vais reprendre au final la même scène parce que ce qui m'a marqué personnellement, de manière très subjective, et ce que j'en retiens vraiment, s'il y a quelque chose, une chose que je retiens, c'est la pression, la tension qui est artificielle. <coughs> qui est créé de toute pièces. qui est créé à partir de rien juste parce qu'on veut faire monter la tension alors qu'elle n'existe pas à la base, naturellement elle n'existe pas, mais elle est créée artificiellement et c'est bah, ce qu'on a vu de derrière justement dont on parle, c'est ce côté où ils ont reçu un ordre de d'ouvrir justement ce passage et où la BAC ou je ne sais plus c'était un gendarme ou quoi que ce soit, décide tout seul, gendarme, ouais. personnellement, ouais. non, on tient, on tient, on ouais. l'entend dire, on tient, on tient. Et du coup, ils referment. Il referme. Et c'est là que quelques, à 30 secondes plus tard, t'as « Laissez-nous passer, laissez-nous passer », qu'est-ce qu'on est. Qu est. Ouais. Jusqu'à ce que ça tienne, ça tienne, jusqu'à ce que ça explose, et là ils ouvrent. Ouais, et c'est ce côté artificiel moi, qui m'a assez bouleversé il n'a rien. Hmm. C'est euh, ce ouais. moment-là toi, tu as le plus marqué Moi, c'est ce moment-là. un ah, des moments, ouais. ouais. Après, il y en a beaucoup, mais... Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi J'ai bah, Moi, <rire> moi c'est le moment où j'ai subi la charge qui m'a le plus marqué, quoi. forcément. Raconte-nous ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé Où À quel moment C'était avant ou après ce que tu racontes là Non c'était avant. Bah, moi c'était au tout début, c'était pre première, euh, les premières charges en fait quand euh, ils ont eu l'ordre de disloquer euh, la manif. Donc bah, ils ont jeté des grenades de désencerclement euh, dans la foule. Euh. Sans, sans sommation, à mmh. l'aveugle, pour ensuite charger, donc là ben, en fait ça, ça va trop vite, tu les vois pas tu les, vois pas rêver, tu les entends pas, tu entends juste les, les gens qui te disent ça charge et, et le temps va. que tu essayes de, de partir, enfin euh, moi en l'occurrence euh, là quand j'ai voulu partir il y avait un mouvement de foule, ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés par terre et tout. Donc, bah, j'allais pas piétiner sur les gens. Donc, euh, en fait, j'étais un peu pris au piège entre les flics qui arrivaient en courant et les gens qui étaient par terre. Donc, bah ils sont arrivés et puis bah, ils ont matraqué. Euh, je pense qu'ils ont dû matraquer d'autres personnes aussi. Mais il y en a un qui, moi, il m'a matraqué. Donc, il m'a mis des coups à la tête et puis sur les mains quand j'essayais de me protéger et lui dire euh, d'arrêter. <rire> Off en dehors de ça, on en a parlé vu qu'on a vécu ça ensemble. Enfin, j'étais pas là quand ça est arrivé puis l'inversement non plus. Mais j'ai su après et qu'on en a parlé. Je le suis confière. venu le lendemain. Attends, le c'était quand quand je suis venu pour vous retrouver là? Le lendemain matin. Pour tes soins, etc. Et que moi j'étais dans un autre hôpital au nord de Paris. Enfin, c'est ça devient habituel maintenant. On, <rire> on se retrouve dans les hôpitaux. C'est complètement dingue, mon Dieu. On en rigole, mais faut pas, faut pas. Enfin, il y a un truc bah, c est c est... malade, qui se pas, chez nous? Tu me disais le profond choc, parce que c'est la première fois que ça t'arrive qu'on te tape dessus dans la rue avec des matraques et que t'en ouais. perds du sang, enfin il y a un truc. Bah c'était une scène de, de, des scènes de guerre, quoi, en fait, il manquait juste les, les tiraboles réels, mais sinon on, on se serait cru sur un champ de bataille. Ouais. J'avais la tête en sang euh, dans le. dans les nuages de fumée et... Et je pouvais plus respirer, enfin, c'était horrible. quoi. Et puis, euh, quand, les, quand les médics étaient en train de me soigner, euh, enfin, on essayait de se mettre à l'écart de la fumée et on ne pouvait pas rester euh, deux minutes sans qu'il y ait des, de nouveau euh, des, des gaz qui arrivent. Et on, pouvait... enfin, on était obligé de respirer les gaz, quoi. on était à l'abri nulle part. Et les gens autour les gens, non, bah Les gens autour, c'était pareil. Les gens, ils, ils, ils criaient, ils pleuraient, ils étaient en sang aussi. Enfin, c'était voilà, assez spécial. quoi. J'ai l'impression que c'est le même mode opératoire, parce que ce que, ce que moi plus tard j'ai subi sur la place de la République, et qu'on voit des gens machin, c'est la même, ils balancent. Mmh. Ouais, ils balancent la grenade, grenade ça fait, pète, euh, et c'est ouais. ça la sommation. C'est ça, la, la sommation, c'est la, la seule. Et même, même pas parce qu'en fait, ils chargent au moment où ça pète, ils balancent, ils chargent, et du coup, au moment où ça pète, ils sont en train de charger. Oui, mais de toute façon, c'est ça Donc c'est même pas, pas une sommation. Ah bah savoir... non, non, non, j'ai une sommation. Oui, non, mais... C'est genre, oh, peste, ça explose, ça explose, c'est parti de De toute façon, il faut savoir que la grenade de désencerclement, elle explose une seconde et demie après qu'il Oui, C'est ça Donc euh, dès qu'il l'envoie, il... il... Bah, c'est ça, il l'envoie, il, court, il court, charge, et du coup aussitôt, ça pète ouais. au moment où il commence à charger. Et on a cet exemple-là, euh, là, justement dans la vidéo. Pour toi, ouais. Et du coup toi, c'était quoi ton moment à, euh, qui t'a, bon il y en a beaucoup, mais qui t'a particulièrement marqué C'est comme, comme toi du coup, je vais avoir du mal à choisir. <rire> <rire> Parce que du coup après on pourra faire genre, il y a encore de, on peut faire un top 5, <rire> euh, ben ça va être un peu le même que lui. Hein. Même si c'est pas tant le moment qui m'a pas le plus marqué, c'était pas le moment où on tape dessus. Parce qu'en plus, moi, on ne pas m'attaquer cinq fois comme d'autres que j'ai pu voir se faire agresser. Euh, j'ai tout de suite plié. Euh, on voit dans la vidéo que quelqu'un a pu faire que euh, ben j'ai pas, pas cherché. Ah, mais toi, t'as pas eu le choix. tu étais au sol et puis que tu pouvais faire que ça. Euh, le monsieur a eu la gentillesse de me frapper derrière et puis de me laisser partir ensuite après un bon petit coup. Euh, et c'est pas le moment le plus, euh, le plus fou euh, parce qu'il devient banal, en fait, j'ai l'impression, ce moment-là, tu vois. C'est ça qui est le danger et je pense que c'est pas tant le moment là que je voudrais mettre en avant mais c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire le fait que la violence physique de l'État de l'oppresseur du coup parce qu'à travers l'État c'est les multinationales, machin les grosses entreprises machin, qui nous frappent et c'est en fait, ça ces images là qui sont euh, banalisées partout. Et du coup ça, ça me fait penser du coup là à un moment qui m'a le plus marqué, oui il y en a un en fait finalement c'est quand il y un truc qui brûlait autour du, sur le sol, tu l'avais vu avec moi oui. à ce moment, voilà, il y avait une plaque de plastique qui brûlait et qui faisait de la fumée noire et qui faisait une grosse flamme machin et, et puis tu avais plein photographe qui était là, en train de chercher le bon angle, pour pouvoir, et je me dis mais ils filment quoi là, et puis quand je me suis mis à près d'eux pour leur dire, et eh les gars arrêtez de filmer, les gilets jaunes de passaient derrière, il y avait des gens de tous les âges, de tous les styles, des gens, des gens quoi, tu vois, qu'il fallait les filmer eux, et ils cherchaient un angle, feu, CRS. Il y avait des CRS derrière, il ouais. y un beau, un beau cadrage, où tu vois le, les flammes, et, et là je me suis dit, enfin euh, je l'ai fait dans, dans le live, on le voit, les gars arrêtez, certains nous ont répondu, ouais t'inquiète je connais mon boulot, je, fais, je filme aussi, le reste, ouais mais il n'y a pas aussi, je, je, on n'a que ça, et se faire ce travail là, c'est faire le boulot des médias qui sont contre nous, qui sont avec le presseur, et qui veut nous montrer, monter une image de guérilla, de machin, de trucs. Parce que n'empêche, pour revenir au moment où, le dernier moment de nassage énorme avant la place de la République, et puis tout ce qui a suivi, parce que une fois que moi j'ai été frappé, j'ai fini à l'hosto, et puis finalement je n'ai pas pu vivre ce que d'autres ont vécu, les heures qui suivaient sur la place de la République, où il y a eu lieu aussi des problèmes, notamment le « suicidez-vous, suicidez-vous », alors que durant tout, le, le c'était ne nous regardez pas, non, non, ne, ne vous... nous suicidez pas, ne vous subscitez pas, rejoignez-nous de la vraie, le, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Et, et ça, ça n'a pas été repris. Enfin, tu vois, a, et ça rejoint un ton, il euh, y a quelque chose de construit pour pouvoir livrer un produit qui sert à, à la répression. Et bien c'est ça, au moment, euh, le moment le plus fort que je retiendrai. Parce que c'est ça qui doit être répété pour que les gens... Peut-être c'est ça qui doit être vécu. Et c'est pour ça que j'encourage je à leur manif, malgré tout ce dingue, truc de dingue qu'on vous dit, monsieur crâne fendu, monsieur machin, madame poussée dans les. Enfin, malgré ça, en fait, il faut y aller parce que. Parce que. Parce que. Bon, ça sera on ne la... peut pas comprendre tant qu'on ne le, qu le vit pas, en fait. On ne peut pas le comprendre. Non, mais en fait, c'est hyper fort. Moi, je vois à la République, je regardais tous les gilets jaunes, on était un peu en retrait après ce qui arrivait à Aurélien, ce qui était arrivé. nous on regardait ça. Et je me disais, en fait, euh, moi, je suis avec tous ces gens, quoi. Je, je les soutiens tous, on est tous ensemble. On ne se connaît pas, on, sans doute, on, pour, à bien des égards, on n'a pas les mêmes avis sur bien des choses. Mais franchement, moi, le mec, au, à l'autre bout de la République, se fait charger par les services, mais moi, je suis avec lui, à 100%. Quoi. Et ça, je trouve que ce truc-là, c'est d'une puissance incroyable. Et rien que ça, d'aller en manif pour vivre ça, ce, cette espèce de... De communion, là. De, de communion, ouais, ouais, c'est ça. Comme oui. dans un concert, ouais. dans un truc, les mecs... Comme dans un oh concert, oui, bah c'est oui. un peu du même... Euh, et euh, c'est c'est hyper fort. Enfin moi, je, franchement, sur bon, je me suis pas fait taper dessus. J'ai pas eu, de, à part je me suis pris un, un, un palais de, de lacrymogène dans le dos, mais je l'ai juste senti. Bon, mon gilet jaune, lui, il s'en souvient. <rire> mais euh, okay. sinon, j'ai trouvé que c'était hyper fort euh, humainement, quoi. Tous ces gens, alors qu'évidemment, on se connaît pas. Je Pose une question très très con, mais est-ce que ça serait pas ça justement ce qui est réprimé quand Merci tu vois mais... que tant de gens sont capables de se réunir, de pouvoir défiler ensemble? Et, et c'est pour ça que dans un post sur Insta, hier ou avant-hier, là, je, je, je mettais que entre guillemets que les gilets jaunes semblent être plus convaincants pour l'oppresseur que les manifs euh, Greenpeace et autres. Euh, euh, par, ouais. par, et par convaincant, j'entends contraignant, fin, et donc plus ré... si on est plus réprimé physiquement. C'est mon avis, hein. mais si, si on te frappe, c'est que t'es dans le juste. Enfin, moi je vis ça comme ça, même si j'espère je, me, finalement me tromper pour qu'on me frappe moins, mais, <rire> mais en fait pas du tout. Mais c est, c est très vulgairement c'est ça, si t'es sous les coups et dans les gaz... De toute façon c'est ce qu'ils veulent faire, hein, c'est détruire cette cohésion. Et... Quand ils ont eu l'ordre de disloquer euh, ouais. le cortège, je vois pas d'autre motifs, que que les gens ne, ne se, se fédèrent pas, ne soient pas ensemble. Mais c'est effrayant si on si vraiment on arrive mais à lire un pas, jour un papier où écrit ça oui mais ça marche pas du tout parce que moi je, tout, tout, je sais qu'à la fin de cette journée là mais n'as qu'une envie c'est de retour de revenir quoi ah ouais d'y être de nouveau et, et pour toi aussi toi qui qui pareil finançant euh, ah bah poser ouais, la question ouais. Moi -même, ouais. Mais ouais si j'aurais pu y aller ce weekend j'y serais allé quoi mais ouais. euh, financièrement après c'est <rire> compliqué moi, je pense toujours à cette femme qui avait un, un panneau, euh, j'ai vu sur, sur euh, je sais pas, Facebook ou je ne sais quoi, c'était écrit « J'ai peur, mais je suis là ouais. ». Et moi, je trouve que c'est un, un des mots ouais. les plus forts que j'ai pu lire, parce que cette femme, c'est clair que, vu, vu, bah, vu cette femme, ouais. elle ne pouvait que avoir peur de la puissance. C'était une C'est une femme, oui, d'un certain âge, disons. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, je et, pense que tous les gens ont peur, de toute façon. Ouais, ça et, fait peur à tout le monde, ça fait peur. Il hein. ouais. y en a qui ont plus ou moins peur euh, plus que d'autres, mais ça... Tout le monde a peur, même ceux qui sont devant et qui sont prêts à se battre, ils ont quand même une petite part de peur, je pense que obligé. Maintenant, t'as peur, toi Moi, j'ai eu peur. C'est ce qui me fait me dire que potentiellement, je ne retournerai pas à Paris, parce que j'ai eu peur. À plusieurs moments, j'ai été... eu une es crise. T'as eu de quoi Qu Ta crise, là J'ai eu une crise de panique à un moment. Euh, C'était juste avant d'atteindre justement la place de la République, en mode... Euh... J'ai peur pour mon intégrité physique, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'ai pas envie de, de repartir de Paris, d'avoir une main un, un moins ou que sais-je. Et j'ai peur que ça m'arrive alors que ce, la raison pour laquelle j'ai peur que ça m'arrive, c'est parce que les flics sont là, alors que les flics, leur devoir à la base, c'est de protéger le peuple. Et c'est cette contradiction aussi de leur mission, par rapport en plus avec ce que j'étudie, par rapport à toutes les contradictions entre la théorie négale et euh, la mise en pratique par des gens qui s'en foutent, qui engrangent et qui, qui font que ça fait d'autant plus peur. Et c'est effrayant, vraiment. Et là, c'est ce qui est cru. D'ailleurs, j'étais avec toi à ce moment-là et que ouais. j'essaie de te rassurer en disant ouais. ça va aller, machin, mais. Et c'était juste avant que, que les. Que les, que les c au début de la NAS C'était au début, euh, juste après ils nous ont expliqué. Quand ils nous ont laissé passer. Ouais. Et, euh, et moi là j'ai pu que dire dans ma tête Ah, ils nous ont laissé passer trop bien. J'ai pas. Fait... À, <rire> ouais. et en fait, euh, au final euh, j'étais quand même complètement flippette, même malgré le fait que. Et si on était pas protégés derrière, et derrière pour. Et autant, on était absolument pas protégés. Et n'empêche qu'on nous parlait du, je sais pas pour votre sécurité, etc. On est resté derrière quand même des longues minutes. Et, et souvenez-vous des bombes euh, que les gens envoyaient sur les flics mmh. Est-ce que vous vous souvenez du truc euh, de projectiles vous <rire> Si Perso Si, une bouteille, je vous rappelle. Une Alors toi, ouais. Une Alors, bouteille, elle était remplie à peut-être un quart de quelque chose de jaune. Ah ouais <rire> Et les, les, la Bac nous a dit, attention, il nous lance de l'acide. Ah ouais. Je pense honnêtement que c'était plus de la pisse euh, qu'autre chose. <rire> je me suis dit, c'est potentiellement euh, quelqu'un qui a juste pissé dans une bouteille puisque ça fait 5 heures qu'il marche. Et juste après, nous avons quelqu'un de la bague qui est venu en disant, il lance des bouteilles d'acide. Donc, euh, la peur, elle est encore une fois entretenue artificiellement. Ouais, et même peut-être chez les forces de l'ordre pour Exactement. pouvoir leur donner motivation de taper sans mmh. demi-mesure sur les méchants manifestants que peut-être en face, ils sont marmés jusqu'aux dents. Parce qu'au final, si je te pose cette question, parce que je me souviens de ce moment-là, mais c'était pas pour ça, c'était euh, que malgré la puissance du nassage qu'il y avait à ce moment-là, on était derrière mmh. cette barrière de flics, et à part cette bouteille de pisse, parce que c'en était, hein, qu il n'y a pas de doute là-dessus, selon moi, il euh, n'y bah, avait pas de. Il aurait pu, enfin je ne sais pas, ténacer, les gens sont méchants. Si, si on part vraiment du constat que les gens sont des factieux, ils sont venus pour casser, ils sont des méchants, sont des... et bien pourquoi, pourquoi on est resté si longtemps Ils ont réussi avec une rangée de gens, ni de, ils étaient juste des hommes. Il y a une rangée d'hommes, il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois, il n'y avait, avait pas de camion, il n'y avait pas de char. Une rangée d'hommes à maintenir des milliers de gens comme ça derrière. Si nous si c'est pas pacifique, bah, on aurait dû voir des chaises, des barreaux, des trucs, voir des, des trucs énormes. Et on n'a pas vu ça. Les gens criaient, laissez-nous le, le, passer. Pas ouais, il y avait des, deux, trois trucs ouais, qui partaient. une, mais, une canette de des, allez des, vas y je vais passer de, une fois. A tout tout des morceaux de bouts de, bout de plat, je ne sais pas quoi. Mais bon, ouais. rien de... Non, ce n'était pas une, puille, une pluie Qu'on a pu voir dans notre moment. Ouais. Euh, mais justement la police par contre elle a essayé de nous, nous, nous, nous, nous suggérer de ne pas rester là oui. parce oui. qu'au regard de tout ce que potentiellement ils allaient pouvoir nous tirer dessus et notamment de la scie donc c'est vrai quand on a vu arriver cette bouteille de piste ça nous a plutôt fait ce qu'on peut dire même si c'est vrai n'empêche que, que faut faire gaffe derrière les flics faut faut faire faire derrière, effectivement. parce que c'est des cibles voilà. enfin, pour, pour des gens que, et puis ça peut être expliqué mmh. pour plein de choses quand tu te fais la gueule pendant des heures ben forcément peut-être que certains veulent répliquer avec un pavé ou je ne sais quoi et euh, et je me souviens qu'à Marseille, j'étais derrière, j'avais filmé, vous pouvez revoir cette scène dans la vidéo de Marseille, et je filmais derrière les CRS en courant avec eux, et que ben, eux ils essuyaient, sauf qu'eux ils sont graves, et moi j'ai rien, j'ai pas de bouclier pour pouvoir essuyer des coups, ou des trucs, des pluies, quelque chose, et il faut faire quand même hyper gaffe, il faut pas rester derrière euh, les, les flics quand ils chargent ou quand ils sont là statiques. multim��� Beast fait est que, euh, que c'était bizarre d'un coup d'être euh, considéré par ces flics qui nous avaient laissé passer comme étant pour le coup devenus les gens à protéger ouais, face ouais. à toute cette masse de gilets jaunes alors que moi en fait je me disais mais en fait je suis pas du bon côté là même ouais. si enfin il y avait un truc un peu étrange comme euh, ils veulent t'assimiler ils veulent il en le fait te séparer est... de, de, ouais, de, de ouais. finalement et moi je sais que ça m'a fait bizarre de me dire mais euh, en fait je suis pas vraiment du bon côté même si c'était plus serein entre guillemets ah bah, parce il y avait plus d'air il y avait plus d'air voilà avait, et tu sentais que derrière ça donc c'est ce, ce à quoi je faisais référence à ouais. l'heure déjà tu sentais que ça poussait derrière là, que c'était ça gonflait ça gonflait ouais. les ouais. ouais. chambre, bah à un moment il faut il et a ça a lâché on est arrivé place de la République et là bon bah du coup la République il y avait plus on était il y avait plus lui plus oui. euh, on euh, était tous on les trois trois et oui. puis ça euh, s'est très vite terminé enfin moi j'ai des ça c'est ça c'est oui parce que je pensais pas du tout et là du coup j'en viens à expliquer euh euh, que je pense, que je me suis avancé quand cette charge... Je me souviens avoir dit, regardez euh, les gens, euh, il ne se passe rien, ils sont en train de préparer à charger. Et toi, c'est ce que tu as vécu quelques mmh. temps plus tôt, il ne se passait rien et il pas eu le temps. Mmh. Et j'ai pu le voir après coup, quand quelqu'un d'Internet m'a envoyé cette courte vidéo euh, où tu vois la charge, ce que tu décris, c'est-à-dire envoient, un mec envoie genre, il est au bowling, hein, il envoie ouais. un truc dans la foule, ça explose, ça pète le pied à quelqu'un euh, au, au passage, et il charge. 15 heures en même temps ou juste après. Et je me suis retrouvé au milieu de ça. Parce qu'il a rien. Il n'y a rien. Il y a nous. Il n'y a rien. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas exprès. C'est même pas une sorte de casse Il y a une chaussure qui a été envoyée. Ouais, mais c'est une... parce qu'ils sont là. Il n'y aurait, aurait, aurait pas eux. Il n'y aurait pas de chaussure envoyée. Ah putain, ça va péter Richard, sur qui Ah Ah, ah. Arrivé sur la place, on était content, c'était l'objectif ouais. et on devait être là. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que de base, il y avait déjà peur peu en droit de la place des gens qui se faisaient euh, parce qu'ils étaient là pour casser le mouvement social. Bon, fait ouais. et, fait et que... Mais moi, je voulais que ma caméra le montrer, tu vois, je, avec le live, je voulais le montrer et je m'approche quelques pas, Toi, tu étais plus loin, euh, elle était rien. entre les deux, je crois. Euh, et tu m'as pas suivi quand j'ai avancé et mmh. j'ai pas calé. j'ai vu la masse de, j'ai dit, 50, enfin, je sais pas, CRS en fait, c'était 200. Ou je sais pas combien, mais c'était beaucoup plus large, la la nas, charge, des plus large parce que je me suis pas vraiment avancé. Il chargeait, je filme, et en fait, je sens que je suis poussé, je sens le plastique contre moi, machin, que je suis. Enfin, ça va hyper vite, Et puis, un grand coup sur le crâne, ici. Et puis, c'est tout. Et j'ai eu très peur d'avoir eu, comme toi, j'imagine, sur le moment, très peur que le crâne soit vraiment pété, enfin, tellement que c'est fort. Oh, ça va j'ai rien au crâne j'ai pu que comprendre en qu'en voyant les images que la personne m'a envoyé ensuite plusieurs jours plus tard voir comment ça se passe de le voir de, de, de dehors. C'est tellement simple. En fait, finalement, le coup de la, de la grenade, on charge, on tape sur des gens, n'importe qui, des gens qui sont beaux comme ça, ils ne ils font rien, et puis ils viennent, ils agressent. Donc, euh, non, il n'y a pas d'agression. Mais si, ils viennent agresser des gens. quoi. Ils ont l'ordre d'agresser des, des, des gens. Et, euh, Place de la République, donc après... Euh, Parce que après, du coup... Oui. C'était toute la journée comme ça, tous les quarts d'heure. Bah, Elle était 15h, je crois. 15, ouais, mais bah, en 15, 15, fait, 15 tous les 30, un quart d'heure, 20 minutes, grosso modo, tu avais... Enfin, tu avais une bande de CRS qui traversait la place en tapant sur tout le monde. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que les gens se reposaient. À la suite de ça, les gens se posaient, il faisait beau, euh, les gens achetaient des sandwiches, il y a des gens qui vendaient des trucs, c'était drôle. Les gens parlaient, les gens. Et les gens s'assoient, se posent tranquilles, et d'un coup, hop, lacrymogène, bombe des encerclements, hop, ils traversent, ils tapent sur tout le monde, ils revont de l'autre en diagonale, et puis ils s'arrêtent. Et, et puis un quart d'heure après, ça repart dans l'autre sens. Et alors tu dis, mais est-ce qu'ils visait quelqu'un C'est pour ça du coup, moi j'ai. Non Bah non, on le voit bien dans les images, on ne voit en fait, pas Toute la sinon. journée, c'est ça. Et leur rôle, c'est de traverser la place en courant et taper sur le maximum de personnes. Je ne vois pas d'autres. Et moi, je sais que toute la journée, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça C'était une espèce de litanie que j'avais dans la tête. Pour, mais pour dégoûter les gens. Ouais. D'halluciner de ouais. voir une situation pareille. Tu dis, mais pourquoi ils font ça tout se passe bien, mais parce que le but c'est il ne enfin, faut pas que ça se passe bien, il faut que ça se passe mal, il faut que ouais. les images soient... Il faut que ça se passe mal, vu que nos revendications On ne parle pas de politique là, on en fait que de parler de... De, de, de, de, de ressenti. De, de ressenti machin, mais au fond ce qu'on porte c'est des, des, euh, des revendications profondément anticapitalistes, ouais. en, anti système euh, pro -humain, enfin euh, pro nature tout ce, tout ce qui n'est pas compatible avec l'ordre établi, et donc ils ne peuvent pas, et c'est impossible que la réponse soit autre que celle-ci, parce qu'il n'y a pas de réponse politique possible euh, face à ça. Wow. D'ailleurs, sur, Ar sur euh, le Média, il y a un reportage, très, une discussion très intéressante avec une femme qui parle justement de la façon dont est traité les gilets jaunes. C'est-à-dire que s'ils considéraient que les gilets jaunes étaient des opposants politiques, ils ne pourraient pas les traiter comme ça. Or, le mot d'ordre, c'est de surtout pas en considérer comme opposants politiques, mais oui. simplement comme des émeutiers oui. qui veulent renverser euh, euh, la démocratie, alors qu'ils ne font que ça, toute la... Toute de péter la démocratie avec oui, toutes oui, leurs lois. Quand tu dis « eux », tu parles de... de, de ben, des macronistes, parmi, quoi. De, de, de enfin, du système ouais. en place, là, qui, ouais. qui veulent juger les gens qui pensent, qui veulent juger euh, les gens qui... D'où l'intérêt du récit imposé partout dans les médias, de ouais. parler de factieux, de, des métiers, de machin, le truc pour pouvoir... Euh, et ça marche. Euh, du coup, le lendemain, j'étais euh, chez mes, mon oncle et avec ma cousine, et elle me disait « Ah euh, oh, mais euh, moi, euh, je peux pas cautionner ceux qui cassent, ceux qui dégradent, etc. » Et du coup, elle, mais elle, est, elle, comme tous les autres, au final, qui pensent la même chose, c est, c est, elle est juste représentante de, de, de cette façon de penser qui a été martelée, martelée, mmh. martelée, de, de considérer que la dégradation d'un avoir est supérieurement plus grave que tous les blessés, que tous ceux qui sont astints dans leur euh, être. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, si je reprends le côté un peu légal, c'est quelque chose qu'on voit, il y a des droits fondamentaux de l'avoir, genre le droit de propriété en mmh. premier, qui est supérieur à des droits d'être, à des droits de, de, de même de manifester ou quoi que ce soit. Il sera, le droit de manifester, il est considéré comme inférieur au droit de propriété. Et, et ça de partout. et Moi, ça ça me pose de plus en plus de questions. À quel moment l'avoir peut être supérieur à l'être À quel moment on en est arrivé là quoi parce que c'est leur doctrine, mais parce que c'est des mecs qui sont malichiens. Oui, mais ça, ça date de 1804. Ça date d'il y a longtemps. Ça, c'est le fondement du capitalisme, C'est le fondement, et c'est ça qu'on vient ébranler, en fait, avec les Et peut-être que moins avec l'Action de la Veille, où ils savent que les grosses ONG comme Greenpeace ou Action contre la faim, finalement, sont tellement ancrés dans un système qui est profondément capitaliste et qui doivent, qui n'ont aucun intérêt, finalement, selon moi, que pour Action contre la faim, par exemple, que la faim disparaisse dans le monde. Parce que s'il n'y a plus de faim dans le monde, ben <rire> ben, ils ont plus d'objectifs ouais. pour payer ouais. les salaires des gens qui bossent pour action contre la faim donc peut-être que là c'est moins contraignant et que nous, on a rien à perdre en fait et ils le savent, enfin, on, a, on a tout à gagner que de, de, que de, que de continuer et c'est sans doute pour ça qu'ils font absolument tout et par « ils » j'entends les gens que tu dis, tu sais la Macronie enfin bref tous ces gens qui sont en face là, l'oppresseur la, la, la caste personne. la caste qui ouais. ont aucun intérêt à ce que ça change on, on voit qu'ils n'ont pas peur du mensonge genre le grand débat qui est un, un flump immense pour ouais. eux c'est un succès incroyable ouais. de, de mentir Jusqu'à, il y a ce mensonge et il y a la récupération de choses, d'événements, genre le, le, le Notre-Dame de Paris qui flambe et qui du coup, et pour moi, alors, je ne sais pas si vous partagez ça, mais une, il récupère, j'ai même vu la une du JDD du dimanche d'après, est-ce euh, que Macron n'en fait pas trop avec Notre-Dame Enfin, il y a vraiment tout ce mensonge, ce, ce matraquage de manipulation médiatique et cette récupération idéologique et politique qui nous ordonne euh, d'être de, de, de, dans, dans cet ordre-là et, et jusqu'où. Je vous la pose la question, mais je me la pose à moi aussi. Hein. Jusqu'où ça va aller Est-ce qu'on va finir par euh, avoir un état fasciste Parce qu'il y a quand même des, des éléments, des <rire> ingrédients fascisants dans tout ça. Hein. Euh, Est-ce qu'on va arriver jusque-là et, et du coup, comment, comment vous vous sentez là-dedans, vous bah Moi, ce que je trouve qui fait peur, c'est que les gens, ils... Non, mais non, mais il ne faut pas exagérer. Donc Plein de fois, je leur dis, mais ouais, ouais. en 1933, les gens, ils ont voté Hitler... Euh... Ils pensaient pas que dans six ans, euh, l'Europe serait à feu et à sang, que ben la moitié de leur famille serait dans des camps, que l'autre moitié serait en train de se battre euh, en URSS euh, à Stalingrad. Toi. Les pauvres Allemands, ils ont été... Euh, mais ils n'y croyaient pas. Donc là, tout de suite, ça fait alarmiste de dire... Euh, oui. Attention, oh, mais non, mais t'exagères, mais quand même. Bon, mais OK, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais... -ce qui, qui, qui peut dire que j'exagère Oui, c'est vrai, qui peut dire ça c'est vrai que, que le, le, le parallèle que beaucoup, beaucoup on font avec euh, quand tu as prononcé le nom d'Hitler, voilà, voilà. ça, ça déclenche tout un imaginaire énorme, suite, hein. et puis pas qu'imaginaire, il y a ça un rappel des ouais. faits historiques. Mais n'empêche que je suis assez d'accord avec ce que la, la formulation que tu as employée là, en fait. Et vous Oui, bah, tout à fait, ouais. pareil. <rire> Disons que quand on regarde la définition, et en tout cas ce qui est donné au niveau des régimes totalitaires, ce que j'ai pu apprendre. Vu qu'on en a étudié, bien sûr, on s'en rapproche de plus en plus. Il y, y a des liens, il y a des corrélations, il y a des redites, il y a des façons de faire qui sont pareilles. Là, actuellement, on en parle, mais les flics, qui font à nous, nous, on ne le voit pas, mais si on prend de la hauteur, c'est une stratégie militaire. Militaire On, on est à ça de, de pouvoir dire que c'est une guerre civile. Mmh. Et, et c'est grave, parce que les gens vont dire... Mais non, mais de ouais. toute façon, c'est que des casseurs et machin, non, <rire> c'est plus loin, c'est plus fort, c'est plus grave, c'est pas juste des quelques casseurs auxquels on, on donne un coup de matraque, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin hein. oh ouais. en fait. Et puis ces répercussions en nous, parce qu'une fois que la manif est terminée, en fait elle n'est pas terminée. Ça sème des graines en nous, qui font puis dans un peuple, même s'il si ne vit pas la manif, ça sème aussi des graines à travers les médias, il enfin, y a quelque chose qui est nourri et on va vers quelque chose. Moi je pense qu'on ne peut pas se rendre compte avec les images. Il faut vraiment... Oui. Je moi moi je n'avais pas été à Paris, tu vois, je, je, pas c'était la première fois là, que j'allais à Paris. Et de voir les images de Paris, parce que je regardais les images de Paris, de ce qui se passait les week-ends, donc je voyais un peu ce qui se passait, mais d'y être, c'est complètement différent. Encore, Là, tu réalises vraiment les, les choses. Et je pense que les gens, ils, ils entendent des choses à la radio, à la télé, dans les journaux, tout ça. Et du coup, ils ne ils, ils, ils savent pas vraiment, en fait. C'est certain, c'est certain, c'est certain. En tout cas, toi, tu as pu faire Lyon, tu as pu faire des différentes villes, mmh. et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, que ouais, bah, oui, Paris, c'est la capitale, c'est là que le pouvoir se concentre et c'est là que les intérêts... Sont enfin son, comme à la défense. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de répression. Bah parce voilà. que c'est là qu'ils le savent aussi que. Bah oui. euh, ils veulent bien qu'on fasse notre petit tour du rond-point, finalement, dans les ouais. petite ville. Faites vos barbecues sur voilà, voilà, ils veulent qu'on y retourne. Et d'ailleurs, on y est toujours, hein, les gens ils sont toujours, de, toujours. on n'en parle pas. On compte les villes, les grandes villes, on dit qu'ils sont 4000, on ne compte pas les, les, les 30 d'Annemasse, les 42 de ville de la Grande, les, Et finalement, juste vrai. pour notre coin, ça, en fait, on, on, est, on est immensément nombreux. Et tous ces gilets jaunes, euh, ou pas gilets jaunes, enfin tous ces citoyens, ces, ces hommes et ces femmes, ces, ces ados qui sont dans la rue, euh, pas forcément qu'à Paris, mais partout en France, et même en dehors, et bien on ne les comptabilise pas. On, on veut, mais bon, comme on l'a dit juste depuis tout à l'heure, on veut restreindre à une foule haineuse, machin, connerie, pour pouvoir ne pas parler de politique, et, pas parler de... et que ça rentre dans d'autres classes, euh, dans d'autres cases plutôt, et puis voilà, donc on a compris ça. N'empêche, tout à l'heure tu disais, euh, et puis je partage ça, euh, que ben, l'enjeu le, se passe à Paris, c'est une des raisons pour lesquelles il faut aller à Paris. Parce que là au moins tu es visible et tu comptes. Parce ouais. que quand t'es tout seul chez toi dans ta campagne, c'est comme si tu t'étais pas gilet jaune quoi, t'es pas comptabilisé quoi. C'est sûr, alors mais bon quand ils mentent. Alors dans les grandes montent. villes, ils oui montent, ils ouais. mentent. Mais ah. nous, nous on le voit enfin, les images elles mentent pas quoi. C'est certain. Mais du coup on, pourrait, on serait tenté à dire que ça sert pas les 30 qu'il y a à Annemasse par exemple. Alors que les euh, dizaines de milliers à Paris servent. Si tu veux, ils servent, ils servent tout, tout le monde sert. Mm -hmm. Mais ils sont pas vus, ils, seront pas, ils sont pas montrés. Et... – En tout cas, à la télé, quoi. – Ouais, mais bon, moi, je pense qu'il y a aussi une rotation. C'est-à-dire que tous les samedis à Paris, déjà, je pense que dans les manifs à Paris, il y a surtout des gens de province. – Oui. – Et je on pense qu'il y a bon. une rotation des gens de province. Et mmh. je pense que ça commence la formation, entre guillemets, mmh. à la jolie jaune, gilet jaunerie. <rire> – Oui, on commence sur les ronds-points. – Voilà, et puis après, euh, c'est pour ça que moi, je suis, je suis quand même assez partisan, qui est dans le fond, de faire aussi des manifs dans des petites villes, dans des... parce que ça, ça conscientise les gens. – et ça les, leur apprend aussi, enfin, leur apprend, moi le premier, hein, j'ai aussi du. Oh. Euh, ben, bah que voilà, on peut descendre dans la rue, qu'on n'est pas. Euh on est en pas fait, tout ça, c'est des étapes. Voilà, c'est des étapes. ouais c'est des points, que, ouais. comme, euh, comme le, les gens qui ont fait euh, l'expérience euh, vendredi à la Tour Totale, etc. Ouais. Euh, et quand j'ai fait exprès de parler de radicalisme, hein, c'est ça. Que la, le, le, le but, c'est quand même d'aller chercher la source quand ouais. problème, c'est ça, la radicalisation, et, et qu'on qu est tous à des points différents de notre radicalisation. Finalement, c'est l'espère comme conclusion, ça, là ben, Moi, je pense qu'apprendre à aller sur un rond-point, à arrêter les voitures, à les tracter, à parler aux gens, ben ouais. et ben, je pense que ça c'est un produit. premier pas pour aller à Paris il y a des gens qui d'emblée vont aller à Paris parce qu'ils euh, ont déjà un passé militant ou parce qu'ils ont un, une envie euh, ils ont, ils ont peut-être plus compris qu'effectivement il fallait être là mais ouais. n'empêche que tout, tout le travail de fond oui ça se fait. Fait, fait au plus près de chez nous moi je pense que c'est l'arrière-garde aussi c'est ce qui fait parce que ce mouvement des gilets jaunes qui se veut justement, il n'y a pas de chef, pas de dirigeant, pas de... Mmh. le truc c'est que si, si tu tues un des dirigeants, au, au sens euh, figuré du ouais, mot tuer, ouais, ouais, ouais. ben derrière il y en a combien sur les ronds-points qui peuvent prendre la place Moi des fois quand je ne vais pas à des actions des gilets jaunes ou je ne fais pas de trucs, je me dis tiens, moi normalement je suis sympathisant, je devrais y être, je n'y suis pas. Combien on est comme moi C'est-à-dire qu'en fait on est combien de gilets jaunes en vérité C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est bien Et plus quand on regarde les gens, les lives sur YouTube, ne serait-ce que là, le, sur la petite chaîne que je tiens, il y avait 1200-1300 personnes mmh. continuellement durant toute la journée. Est-ce qu'ils étaient là sur ce média-là Tu rajoutes tous les autres plus gros machin mmh. Donc finalement, ils sont pas un peu chez les jaunes, de ils ont l'intérêt de ah, regarder, bah, ils partagent. Et puis on le voit dans les sondages. Alors. Pendant longtemps, mmh. 70-80% 60, des gens bah, En même temps, qui est contre la justice sociale Et La démocratie fiscale bah, et oui. l'écologie. Il, il, il y en a quand même. Hein. <rire> à part Macron. Et il y en a encore. Dans l'idée. Ouais. Donc en fait, on continue. C'est ça l'idée. Ah, on continue. De toute façon, on ne peut pas... À Paris ou pas, et au mmh. final, ça sera là. Ça a l'air d'être ça. On continue. Moi, ouais. ce que je me suis dit, c'est que... Euh, c'est comme quand tu es enfant et que ta mère te dit euh, « Fais pas ça, t'as pas le droit. T'as juste une envie, c'est de le faire. <rire> » ouais, oui. Et là, on, à Paris, c'était vraiment en mode « Faites pas ça, vous avez pas le droit. Mmh. Pourquoi » Pourquoi pourquoi Déjà, bon nous même pas. voilà <rire> euh, il y a beaucoup de choses qui puissent penser <rire> mais c'est comme ça mais c'est comme fais pas ça, ça t'as pas le droit c'est comme ça mais pour autant t'as juste une envie c'est de le faire c'est d'attendre qu'il y ait le de tourner et puis de recommencer et, et au final bah non ça, ça n'enlève en, pas l'envie d'y aller ça l'alimente ça la en soi c'est vrai, vrai non mais t'as euh, tout à fait raison en fait mmh. c'est vraiment mmh. c'est je me souviens bien en plus d'un moment où on était ensemble où le, le CRS nous dit de reculer et je lui demande pourquoi, derrière il y a quoi, vous me protégez de quoi, pourquoi je peux pas aller sur ce trottoir, la continuité, je veux avancer, on veut avancer, donc tu as tout à fait résumé le truc, c'est vrai, c'est vrai, donc finalement on n'a aucune raison de, de reculer et d'obéir à un papa Macron, hein Genre, si on n'est on pas des enfants. Surtout que c'est un, <rire> un bien, bien piètre père. Ouais, tout de Oui. Eh bien merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à vous d'avoir accepté de venir euh, dans euh, ce lieu sécurisant on en sécurité, fait <rire> On est bien là, dans notre, ouais. dans notre petit cocon. N'oublie pas de t'abonner et bien sûr, si tu aimes ce travail, de soutenir ce travail sur tipeee.com slash j'ai mille choses à te dire. C'est très, très très simple à retrouver. à la prochaine. Ciao.